Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Dato, je suis doctorant dans l'équipe SMAC à l'IRIT et je vais vous parler d'apprentissage collectif pour la robotique. Nous nous situons dans un environnement sociotechnique qui est ouvert, de nouvelles entités peuvent apparaître et disparaître, hétérogène, ces entités sont différentes, imprévisibles car de nouvelles situations peuvent toujours apparaître et dynamique car ils ne cessent d'évoluer. Comment faire pour apprendre une tâche à un robot dans cet environnement Si cette tâche est connue, on va pouvoir la programmer de A à Z, mais on ne pourra pas faire face à de nouvelles situations. Si cette tâche est mesurable, on peut concevoir une fonction de récompense qui permet au robot d'apprendre en explorant son environnement. Cependant, si son environnement évolue, il faut à nouveau concevoir une nouvelle fonction de récompense. Si cette tâche est observable et que le robot est commandable, il peut apprendre à l'aide de démonstrations. Cependant, il faudra de nouvelles démonstrations pour chaque nouvelle tâche que le robot devra apprendre. Si la tâche est inconnue, nous proposons un apprentissage agnostique, c'est-à-dire indépendant de la tâche, effectué à l'aide d'un système multi-agent qui permet de distribuer l'apprentissage et de faire face à de nouvelles situations lorsqu'elles n'ont jamais été rencontrées par le système. Par exemple, si on souhaite commander un bras robotique, on connaît sa position à l'aide des angles de ses degrés de liberté, mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître la position de son outil, c'est-à-dire son extrémité, qui serait XN, YN. À partir des positions de ces angles, on utilise le modèle géométrique direct pour connaître la position de son extrémité. Inversement, lorsque l'on connaît la position de son extrémité, on utilise le modèle géométrique inverse pour connaître quels seraient les angles qui pourraient donner cette position. Cependant, le modèle géométrique inverse peut être très complexe pour des robots avec beaucoup d'axes de liberté. C'est pour ça qu'on souhaite apprendre le modèle géométrique inverse à l'aide du modèle géométrique direct. Pour apprendre le modèle géométrique inverse, on explore plusieurs positions du bras robot, et pour chacune des positions, on donne au système multi multi-agent les positions des articulations et la position de l'outil obtenues à l'aide du modèle géométrique direct. Le système multi-agent permet alors de générer des représentations locales de cet apprentissage que l'on peut ensuite interroger pour obtenir les angles des articulations pour une position désirée de l'outil. Vous pouvez voir sur la gauche l'exploration des différentes positions du bras et au milieu les modèles locaux qui sont ainsi générés par le système multi-agent qui, lorsqu'on les interroge, permettent de retrouver les positions des articulations du bras pour une position désirée dans l'espace des tâches. La suite de nos travaux se porte sur des robots plus complexes avec plus de degrés de liberté et sur des robots avec des caractéristiques qui évolueraient en fonction du temps. Merci de votre attention.